Ou une connaissance proche. Des, des opportunités par contre pourraient se présenter au niveau de vos activités quotidiennes. Votre intellect et imagination s'allient pour concevoir des bonnes initiatives, mais vous sentirez que vos mains sont liées, attachées et vous ne pouvez pas mettre en pratique vos idées comme vous le désirez. Ce n'est pas grave, c'est passager. Conservez ces idées pour les prochaines journées. Les énergies seront très favorables pour prendre vos, vos actions. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre troisième maison. Vous sentirez que votre intellect déborde tellement que vous voudriez le partager avec les autres. Vous aurez cette envie de partager vos connaissances, montrer aux autres au boulot comment exécuter les tâches, les trucs et les astuces pour bien gérer le temps. Vous vous sentirez serviable et généreux. Par contre, certaines personnes n'apprécieraient pas leur dire comment ils doivent ressentir et comment agir. Votre volonté serviable pourrait vous mettre dans des situations d'embarras avec certaines personnes. Mais votre intuition vous guidera vers la bonne voie. Alors, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe la lune sera dans la balance, votre quatrième maison. Vous pourriez expérimenter des irritations au niveau domestique avec un membre de la famille, fort probablement une femme de la famille. Elle pourrait être une mère, une sœur ou une conjointe. Les autres pourraient détecter facilement ce que vous ressentirez et votre vulnérabilité, vos émotions négatives, peuvent monter puis s'exprimer à travers l'ego. Et c'est la cause de tout problème relationnel. Le but ici n'est pas de réagir trop émotionnellement, euh, de ne pas prendre les choses trop personnellement sous cette influence. Et patienter les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de samedi et dimanche ainsi que lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion, votre cinquième maison. Quelle belle énergie combinée à l'énergie de Mars chez lui aussi, qui est dans cette même maison, dans la cinquième maison, à travers laquelle nous dérivons la joie, le plaisir, l'amour, et la créativité en plus la lune fait un trigone avec neptune pour favoriser une créativité fertile et une imagination très large pour la conception d'un œuvre d'art qui serait merveilleux pour les célibataires cette belle énergie est très propice pour rencontrer quelqu'un spécial votre intuition Serez particulièrement forte maintenant. Votre pouvoir de séduction sera très puissant. Une période très chanceuse. Profitez-en. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Euh, Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.